Le musée d'Iris, c'est l'histoire d'une petite fille Iris qui euh, s'ennuie et décide, de, avec quelqu'un qui sera l'éléphant, grand gros gris, on ne le sait pas au début de l'histoire, on le découvre à la troisième page, euh, d'aller au musée, s'amuser. Et là, ils vont arriver euh, dans un musée fictif qui ressemble au Louvre et il va y avoir onze tableaux. Elle va découvrir avec Grand Gros Gris, qui va être le sage, et elle, elle va découvrir les tableaux avec euh, spontanéité, avec euh, l'âme d'une enfant, euh, j'aime, j'aime pas, euh, pourquoi, parce que... Et elle va les, les traduire avec son émotion, et l'éléphant, lui, va lui apprendre aussi d'autres choses, et elle aussi, elle va lui apprendre des choses, d'une certaine manière, il va y avoir un échange comme ça entre l'enfant et, et, et l'éléphant. En fait, on voulait une unité de lieu le plus adapté par rapport à la peinture, c'était le, le musée, avec un fond neutre régulier qui, qui mettait en valeur la, la peinture. Sachant que les peintures s'animent et donc il fallait un espace neutre pour que l'enfant le, le, ou le, le lecteur perçoive la, tous les petits éléments qui allaient qu qu qu bouger dans, dans l'histoire. Oui, la patience, regarder, observer, pour moi, c'est euh, en plus l'enfant est vraiment prêt à ça plus que l'adulte, euh, l'enfant ne, ne sait pas lire, euh, ou commence à lire, mais le texte, euh, finalement le texte c'est l'image pour lui, c'est là où il va lire les choses, c'est là où il va observer, qui va creuser, et c'est pour ça que dans cette histoire, on a vraiment euh, l'impression... Euh, enfin, j'ai fait exprès de, de, de, de faire bouger les tableaux, euh, mais avec beaucoup de, de, de finesse, grâce à Hervé. Et euh, en rien dans le, tableau, euh, dans le texte, je le dis, je ne parle pas de ça. C'est le, le dessin qui parle. Et l'enfant doit... Donc cette notion de contemplation, d'observation, pour moi c'est très très important. L'idée du musée aussi, c'est que la, pour venir à la jeunesse du livre, c'était parce qu'il y a eu le confinement et les musées étaient fermés et ben, il y avait un manque par rapport à ça. D'où l'idée du musée aussi, qu'on pouvait ré réinvestir via, via le livre.